Bonjour Louise Bonjour Michel Dis-moi Louise, c'est le mois du droit des femmes hein, à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on va faire à l'occasion Eh bien écoute, euh, on s'est dit que c'était un sujet dont la bibliothèque pouvait s'emparer parce que le sexisme ordinaire, ça concerne tout le monde. Et en plus, dis-moi, mine de rien, les sexistes, ils sont parmi nous Parmi nos amis À la tienne ah, Santé Ça me fait vraiment plaisir de te voir En plus, tu vas pouvoir me donner euh, ton opinion sur un sujet, vu que bah, t'es une femme, quoi. Euh, là, euh, bah... Pour la journée des femmes, je me dis, je veux quand même marquer le coup, tu vois, faire un truc important, un truc, un geste fort. Je me dis du coup, euh, je pourrais lui offrir des fleurs. T'en penses quoi Bah, c'est juste que c'est quoi le rapport avec ses droits du coup Ouais, mais on se bat vraiment pas assez pour vos droits à avoir des fleurs, hein. Clairement. À notre euh, travail. Vous vraiment ce que je trouve incroyable en bibliothèque Je tiens à vous le dire, hein, c'est un peu grâce à vous, c'est que... Vu que c'est une ambiance très féminine, il y a tellement de douceur dans ces espaces, ah, ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir. Merci les filles, merci. Ah là là. Et dans notre famille Bah dis donc, tonton, ça fait plaisir. On devait dîner ensemble et toi tu lis ton journal, ça va Oui, enfin, en même temps, moi euh... bah, je veux bien, mais euh, tu fais la gueule depuis le début. Euh, c'est bon, qu'est-ce qui t'arrive T'as tes règles oui, tu pensais que c'était du vin rouge qu'on buvait Nous, Louise, on va faire quelque chose. Hein. C'est quoi ton idée Ben déjà, on peut mettre des choses en place pour que les femmes arrêtent d'être invisibles. Alors, on va commencer déjà avec la rencontre des autrices Beyoncé et elle féministes, donc Raphaël, Rémi Leleu et Margot Collet. Ce sera le vendredi 15 mars à 19h pour la présentation du livre et un petit débat, ça va être super. On enchaîne avec Queer for Kids. Ça va être notre heure du conte classique, le samedi 16 mars, mais avec un petit twist, puisqu'on va avoir des drag queens qui vont venir compter sur une thématique. Il était une fois les drag queens Et il va y avoir aussi l'animation du bingo de la diversité, imaginé par Mélanie le 20 mars à 15h. Vous pouvez vous procurer un bingo à l'accueil qui est disponible. Vous faites une ligne avec les livres indiqués, et après on fait le débrief de vos lectures, donc le 20 mars à 15h, ça va être chouette on enchaîne avec un atelier de Maman Rodarde qui nous fait le plaisir de revenir à la bibliothèque. Ce sera le 23 mars de 15h à 17h et elle revient pour faire un atelier de création de personnages non genrés. Toi par exemple Louise, on est d'accord que tu as toujours eu envie dans la vie d'être un dragon avec une robe de princesse et une barbe oh, grave Et bien ce sera possible. Le rêve et enfin, il y aura la fête de clôture du prix Hier dans le 20e avec toutes les bibliothèques du 20e arrondissement, où vous pourrez découvrir le gagnant de la sélection et partager un petit goûter avec nous à la bibliothèque. Donc, ce sera le 30 mars à 15h. Voilà. Bah, merci, Louise. Merci, et Michel. On ne va pas oublier toutes les autres animations de la bibliothèque qui ont quand même lieu. La soirée jeux de rôle, la soirée Game Impact, le café de Louise, le café Blabla, le goûter des pingouins et tout le reste, ce sera encore là. Donc on vous dit à bientôt à la bibliothèque, et en attendant... N'oubliez pas que... que... Tiens, alors pour notre partie, euh, je prends la voiture. Tiens, je te mets le petit fer, ben, c'est mignon. Voilà. Oh, super. Oh Rachel, qu'est-ce qu'il se passe Tu te fais un massacré là Bah pourtant je comprends pas, enfin on vient de commencer la partie, on a à peine commencé, je comprends pas, enfin pourtant on est parti de la même chose. Ouais mais on joue avec les règles de la vraie vie en fait, c'est pour ça. Ok, bah je vous laisse. Hein. Tiens d'ailleurs, Rachel fais attention, tu dois 100 à la banque là pour tes protections hygiéniques. Franchement c'est pas juste hein. Non, rajoute 100 pour la taxe rose aussi, merci. Je vais faire la banque, ça marche comme ça dans le vrai monde aussi. Euh, la taxe rose s'il te plaît. Euh, et puis t'as un billet de 1000, là mais vu que du coup tu gagnes 20% de moins, il te faudrait un billet de 800. Tiens, euh, passe s'il te plaît. Mais c'est... Mais c'est super injuste ouais. ouais, je sais ouais Ah, ça m'embête hein Tiens, au revoir. Merci